Il toi Charlie, Charles, il est mort. Hey, calme, calme, calme, calme. Uh, calme, calme, uh, uh, calme. Calme, calme, calme. toi okay. Il faut qu'on est repartir. On te veut pas de mal. On te veut pas de pas On mal. De... Calme. On enlève nos armes. Calme-toi. C'est bon, il est parti, il est parti. Je suis euh, le troisième. Euh. Merde, euh, Putain. Ils sont partis où les autres Je sais pas, ils sont morts. Ils sont Je pense que. Qu ah Maintenant, mec, on a que cette partie de la base. On peut pas retourner de l'autre côté. Il y a le monstre qui l'a envahi. Oh. Bah, il y a le monstre. Vous sûr de rien Mais t'es sûr qu'il revient Il va venir ici Non, il est parti, il est parti, il est parti. T'es es sûr Je suis sûr. Bon vas-y Et heureusement mec, heureusement que j'avais retrouvé le club. Vas-y, je ferme ici Ah putain, vas-y je si la prends, je la prends bon, Je l'ai okay, mis dans mon bloquet mais là dans la réserve, mais là dans la réserve Y'a un mec qui avait pris une arme dans la réserve et que t'as m'asseoir Quoi euh, non, moi j'ai rien pris Bah, je crois m'asseoir que t'as trouvé, vu que c'est. On dit que c'était la mienne. Oh, putain hein. Attends, y'a le chien, y'a le chien Où Écoute Écoute où J'entends bien Wafro Pousse-toi, pousse-toi Le chien, t'es là Oh putain Attends, attends, attends c'est sûr qu'il est, C est... C est Non, non, non, non, On descend Plus vite que le muton Oh non Putain vous êtes tous là Bon euh, Les gars on reprend, on reprend la scène on dit qu'on peut tous faire réanimer ok Putain tu... Les gars à le suivre J'ai dû vous réanimer et tous les gars Les gars j'ai dû Parce que le muton il a tout perdu, sur les gars, gars les, les gars les gars je... Je... Mais au pire les gars, attendez écoutez-moi tous, tout pouvait aller Je fais réanimer quoi par col. ouais les gars tous slash faire faire par col. je vous ai tous réanimé okay. les gars. et moi ouais. je suis toujours en train de rec. Ouais. putain vous êtes sérieux? comment vous avez fait ça? moi je me suis enfui. ok les gars maintenant col je me mets par, euh, je me mets euh, ouais col je me mets par terre et on ouais. dit que tu me réanimes. vas-y. Putain. Putain. Ah. Je sais pas Il y a eu un monstre. Où je suis caché là-bas derrière. J'ai ah, aussi. Alors les gars, les gars les gars les gars. Attendez, faut tout prendre, faut tout prendre. Faut les prendre les armes tout ça, faut tout prendre. Ah oui, il les armes. Je ah, les, il les a défoncés. Chers. Ouais, j'ai pris, j'ai pris. Allez, faut qu'on se roule avant qu'il Allez, se avant Ah bah, moi, non plus. Euh... Ok, tout le monde est prêt. En fait, tu t'appelles comment le le le Moi, je m'appelle Charles. C'est Charles, il en a pris une. Parce qu'il est perdu aussi. Il est retour, il est revenu. Vite, Putain. Non, non, non, non. Il faut lui si on a parler, tout à l'heure on l'a parlé, laisse-nous partir, laisse-nous partir. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Laisse-nous partir, laisse-nous partir. Laisse-nous partir, laisse Laisse-nous partir, Laisse-nous partir, Les gars, on rentre dans une maison barricadée ah, on y va Vite On y va Les, les gars, j'ai un autre, j'ai un autre Venez Je n'ai, je viens Moi, j'ai une planque, j'ai une planque à un endroit. Notre but principal, notre but principal, c'est de tuer ce monstre. Et puis, après, on pourra prendre le contrôle. J'ai une petite idée derrière ma tête. On pourra peut-être prendre tout un contrôle du quartier, mais il faut qu'on tue ce monstre. Donc, je vais essayer de négocier avec lui, parce que tout à l'heure, on m'a compris écoute moi écoute-moi, écoute-moi. Écoute Je vais ouvrir la, la, porte. Porte. la porte, tu me tues pas. Je vais ouvrir la porte, ah, tu me tues, tues, tues pas. Tues. on rejoue nos armes, on rejoue nos armes. Tu vas y passer, tu vas y pâter. Il peut m'écouter. On rejoue nos armes. Ne nous tues pas, ne nous tues pas. Oh, j'ai le sang monsieur. Attends, attends. On rejoue nos armes, en fait, laisse-moi en fait. Voilà, voilà. On voit rien. Je le sens pas. Je suis pas en train de mourir. Tu fais quoi Tu fais quoi Ne tire pas Ne tire pas Sinon il va y passer. Il va y passer. C'est trouvé les supports. J'ai un endroit, j'ai un endroit secret, j'ai un endroit, tout endroit tout secret, monde un endroit se secret venez tout tous monde, Non, non, mais tout le monde se tait et je vais vous expliquer ce qu'on va faire Mais Charles, j'ai un tait endroit, tait moi tait je, suis, je connais le secret, je te sauf jure que là, Sauf que, euh, faut plus qu'on dans des petits endroits Maintenant, faut Mais comprendre. oui Ah, il est là, il est là, attendez, je l'entends, je l'entends ah. ouais, Mais je sais, mais j'ai un endroit tait où tait. on tait. peut prendre de l'espace, d'un grand espace D'accord, non, non mais et puis après j'ai une idée j'ai une idée de ce qu'on va faire mais bon pour l'instant on va aller se planquer pour qu'on fasse fuir ce démon là oh, on tue Putain il est juste à la fenêtre fait de gaffe hein Putain bah, mais comment on peut, on peut faire il va nous tuer si tue on sort Donc les gars on va tous aller se reposer ok D'accord Et puis pas non démon mais va te reposer Va te reposer moi je sais pas j'ai pas le temps de me reposer reprend tout de suite après. Laisse-le tranquille, laisse-nous. laisse nous sortir. Je, je sais que vous êtes ah. toujours là. Ah, C'est bon. Tout le monde a bien dormi Vous oh avez dormi combien de temps Je sais pas. Oh, on dit, vous avez dormi, t es t es pas dormi. deux heures. Allez, les gars, okay. vous êtes prêts On va devoir sortir. En le pas, mutant est toujours là, je trouve. ne tue pas, ne tue pas. On peut parler Le mutant, si tu veux, On va juste sortir. On le va juste sortir. Il ne me tue pas, quelque chose. Ok, personne ne okay. tire, personne okay. ne tire, il nous fera pas de mal. Personne ne tire. Personne ne tire. Suis-moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. On suit tout ce col, on suit tout ce col. Allez, venez, venez. On a perdu le reste du groupe, j'ai l'impression non. On s'en Pour l'instant on s'enfonce no Vite viens, c'est bon. Putain, moi aussi j'ai cru. Putain moi j'ai besoin, j'ai faim, j'ai faim. Vite qu'on les retrouve. Attends, on peut le sniper d'ici. J'ai plus Ah t'as perdu. fais pas de mal, s'il te plaît. Tu ne fais es, pas de mal. Tu ne fais pas de mal. Pourquoi tu ne me fais pas de mal là-bas, ils sont là-bas Vite, venez, venez, venez C'est Cold, venez Vite, viens, viens, viens, vite, vite Venez vite, vite, vite, vite, vite. On Refermez, refermez, refermez C'est bon, c'est bon. Ok. J'ai... Okay, j'ai mis une petite... Ta... tête... Hein. Non, on va faire une réunion. Parce que, le parler... Charles, j'ai faim, là. Charles, je vais bientôt mourir. Putain. Je te passerai l'argent après. Je t'ai payé une fois. Je si vous Laisse-le, si si laisse-le. Part partir. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, les gars. moi chiens, et tout le monde compte le mur pour que je vous parle sérieusement. tout le monde compte le mur, là. Tout le monde compte là. J'ai dit, tout le monde compte le mur, là. Contre le mur, contre le mur, tout le monde contre le mur. Bon, écoutez les gars, le ministre ne veut pas de mal, enfin on lui, on lui fait rien. Chien le chien suis nous... là. vas tiens, je non, je voilà. Bon. Euh, bon. J'ai un truc à vous proposer les gars. Vous m'écoutez Tout le monde m'écoute Donc, j'ai une idée phénoménale. Vous avez vu le quartier là-bas, le petit quartier où il y avait plein de maisons, là où il y avait ouais. une grande avenue on ouais mais là c'est bien, là on, a... là on peut tirer du snipe ici je, et ça Je vous propose un truc Je vous, je vous propose... que plus tard pour l'instant là on va rester ici On va essayer de collaborer avec le monstre De coopérer avec lui Mais une fois que tout ça sera fait Je vous propose un truc que j'ai tellement envie de faire C'est de prendre le contrôle de tout ce quartier On va mettre des grandes barricades autour de tout ce quartier On va prendre tout... le contrôle de tout le quartier on va, créer... on va essayer de créer une nouvelle ville Une ville pour tous ceux qui n'ont pas envie de rester là-bas ça vous dit très bien très bien on fera ça tout à l'heure pour bon, l'instant on va essayer de collaborer là avec l'autre je crois que je vais dormir aussi donc, euh, donc euh, bon bah nuit con vas-y bonne nuit